Oui, bonjour. Donc, Guillaume Marceau, secrétaire adjoint à la FSU. Donc, dans notre champ, qui est plutôt la fonction publique, en général, on constate qu'il y a des attaques qui sont conjuguées du gouvernement, et que ces attaques conjuguées du gouvernement, on ne peut pas avoir une réponse qui soit uniquement au travers de notre champ de syndicalisation, que ce soit sur les retraites, où on voit bien que on utilise le public et le privé pour diviser tout le monde et pour supprimer surtout des retraites à tout le monde, c'est totalement inacceptable. Sur les conditions salariales, c'est exactement la même chose, on voit bien que on ne cesse de tenter d'opposer public et privé pour arriver à une situation intenable tant dans le public que dans le privé. Euh, on peut aussi parler euh, des conditions de travail et des conditions sanitaires. Notre jeunesse est aujourd'hui euh, dans des bâtiments euh, déplorables, euh, sans eau euh, comme euh, la population et rien n'est fait, ce qui fait que notre jeunesse doit passer des journées entières sans pouvoir aller aux toilettes le plus souvent ou alors les établissements sont fermés, mais donc ils n'ont pas droit à l'éducation. Euh, D'autre part, euh, on sait qu'il y a les problèmes des sargasses, qu'il y a le problème des rats, il y a le problème des brumes de sable euh, sur lequel euh, on n'a toujours pas euh, de solution euh, de proposer, c'est-à-dire un protocole tout simplement pour dire que quand euh, les brumes de sable sont à un niveau suffisamment élevé, eh bien on arrête les activités physiques pour mettre en sécurité les élèves. Euh, alors on nous explique que ce pas possible, mais c'est exactement ce qui se passe pourtant en Martinique, euh, qui pourtant n'est pas très loin. Euh, et qui fonctionne très bien. La différence c'est qu'en Martinique, il y a un préfet qui prend ses responsabilités. Ici, on a un préfet qui est euh, au service euh, de l'État euh, sans prendre soin de sa population. Et puis, bien évidemment, on a euh, les problèmes de précarité euh, puisque euh, pour faire suite à ce qu'a expliqué euh, le président Macron euh, où, euh, eh bien, dans sa loi fonction publique, le statut va disparaître au profit du contrat, donc au profit de la précarité, et eh bien notre recteur a pris les devants depuis bien longtemps, supprime des postes d'année en année, si bien que dès la rentrée scolaire, on avait plus de 15% de contractuels devant les élèves et malgré ça, on avait encore des élèves qui n'avaient pas cours. Et on nous explique qu'il y a trop de fonctionnaires après ce genre de choses-là. En vérité, c'est une véritable insulte que l'on fait à la jeunesse guadeloupéenne aujourd'hui. C'est une véritable insulte aux fonctionnaires qui travaillent euh, au service du public, et pas au service de l'État, hein. je suis fonctionnaire de l'État, mais je suis au fonctionnaire de l'État au service du public, contrairement à ce que pense M. Macron, eh bien, euh, ces fonctionnaires, euh, on les insulte tous les jours, on leur explique qu'on ne va pas augmenter leur salaire, on leur explique euh, qu'ils n'auront plus de retraite, ou en tout cas qu'ils auront une retraite misérable, alors même qu'on va demander de cotiser plus, eh bien, euh, nous disons à la FSU qu'il faut travailler tous ensemble, et donc c'est pour ça que euh, nous avons... Euh, contribué euh, depuis début 2009 avec l'interprofessionnel à construire un mouvement euh, le plus large possible. Euh, il s'est traduit avec la victoire sur Millenis, il s'est aussi traduit quand même au mois d'août euh, avec euh, cette grande manifestation sur le CHU qui a permis quand même de montrer que l'unité syndicale permettait de faire bouger les choses et de faire bouger les lignes. Et donc, bien évidemment, on sera massivement présent le 23 novembre pour construire collectivement des revendications euh, qui, je pense, euh, s'imposent à nous tous. Et euh, il faut bien voir que le 5 décembre, qui a été placé à l'horizon, euh, on ne le voit pas comme une finalité à la FSU, mais on le voit bien comme un point de départ. Euh, on sait bien que ce gouvernement-là ne va pas céder après une journée, mais euh, on pense vraiment que le 5 décembre peut être le début d'un grand mouvement fort, construit euh, collectivement, et donc ce mouvement construit collectivement, même si aujourd'hui euh, on n'en a pas la fin, on espère en tout cas que la finalité, ce sera un recul profond du gouvernement euh, sur toute cette politique qui détruit euh, la fonction publique, et donc qui détruit l'avenir de la jeunesse et l'avenir des travailleurs euh, au quotidien. Je vous remercie.